Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Warhammer Quest Blackstone Fortress. Bon, c'est une première petite partie, c'est pour vous montrer en fait la mise en place de trois mécanismes de jeu. Je referai des let's play avec des figurines peintes, promis, et puis en terminant, hein, en terminant la partie, là je ne fais qu'un seul tour. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, et puis si vous n'êtes pas abonné, faites-le Alors cette partie je l'ai mis en place un petit peu en avance, hein, vous m'en voudrez pas. Euh, alors j'ai tiré en fait cette configuration là, donc euh, normalement je la tire depuis ici. Donc ce qui se passe, c'est que ici on a précipice. Donc précipice c'est euh, l'endroit où euh, vient l'aléatoire, hein. c'est là qu'on va déterminer les rencontres, puis c'est là qu'on va euh, déterminer en fait, la configuration en fait, du plateau. Normalement quand on commence une partie, on n'a euh, que la zone de wrap avec les personnages et on ne sait pas sur quel plateau on va jouer précisément et donc on vient tirer ici en fait une carte. Et ben moi, ben j'ai tiré cette carte-là, donc je l'ai mise en, mis en situation avec, vous voyez, 1.1 euh, .1 et 1.2, dans lequel il y aura donc euh, des découvertes à faire, mais également, euh, je vais générer des ennemis dans, dans ce point 1 et dans ce point 2. Euh, ici également, on va retrouver les vaisseaux, euh, les vaisseaux d'appui qui sont euh, qui sont en fait des bonus qu'apportent les personnages. Au niveau des personnages, j'ai décidé de jouer, je vais jouer Dayak, je vais jouer Janus je vais jouer euh, Stern et euh, je vais jouer euh, UR025. Euh, étant donné que c'est ma première partie, euh, il ne faut pas s'étonner, hein, c'est pur, euh, c'est de l'esthétisme pur. Voilà. Pour l'instant, j'ai vraiment pas euh, encore défini quels étaient mes personnages. Là-bas, ici, là, sur, sur le coin, on va avoir ici en fait la zone, euh, une zone assez importante qui est euh, la zone d'initiative. Euh, et en fait, c'est la timeline qui va définir en fait, dans quel ordre en fait, vont se générer euh, les ennemis, et surtout dans quel ordre ils vont être, euh, être activés. Donc euh, ce qu'on va définir, bah, c'est déjà les rencontres. Donc je vais définir ce qui va apparaître ici et ici, en venant donc tirer sur la carte, en venant tirer dans, dans le paquet rencontres, euh, les cartes qui, euh, qui correspondent. Donc pour cette première carte, euh, donc en valeur 1, donc qui sera déployée euh, ici, hein, on va euh, trouver 7 traitors euh, Guardsmen. Donc ça, pour m'en rappeler, je vais venir la poser ici. Et puis en deuxième pioche, donc cette fois-ci je regarde la valeur 2, hein, je ne regarde pas la valeur 1, hein, puisqu'il s'agit d'être déposé euh, là-bas sur ce pion-là, et bien je vais devoir déposer deux spindle drones. Bon, vous m'en voudrez pas, les figurines ne sont pas peintes, mais euh, c'est parce que j'ai voulu vous présenter une première pseudo-partie, comme ça là, une mini expli partie assez rapidement et puis comme je vais prendre mon temps pour les peindre on a dit 7 alors 7 vous êtes obligé de mettre euh, un sergent vous êtes obligé de mettre un lance-flamme il est où mon lance-flamme il est là, je vais le mettre là vous pouvez mettre les personnages ensuite adjacents en fait à la zone comme ça, comme ça. vous pouvez en mettre 3 petits voilà petits par case. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6 et puis, euh, et puis 7. Allez, voilà, comme ça. Très bien, maintenant, je vais définir mes dés de destin. Donc les dés de destin, c'est ce qui va aller là. Je pourrais piocher dedans, en fait, pour faire des actions supplémentaires. Allez, je lance mes dés de destin. J'ai un double 6, double 4 et puis un 3. Alors, tout ce qui est euh, représenté plusieurs fois est perdu, en fait, normalement. Voilà. C'est-à-dire que normalement, hop, ça va ici, puis je ne peux pas m'en servir. Seulement, euh, j'ai euh, Sperne, et Sperne, en fait, il a une règle spéciale qui est psychique. Après avoir effectué le jet de destin, Spern Locarno euh, peut déplacer un dé de destin défaussé dans la zone euh, d'utilisation. Euh, Donc, on va prendre un 6, puis on va le mettre un 6 ici, ça peut être pratique. Ensuite, on va définir euh, les dés... D'action pour chacun des personnages. Donc, euh, on va regarder une carte, euh, une carte ensemble pour que vous compreniez mieux comment, euh, comment ça se passe. Alors, voilà, on va regarder euh, la, la carte d'Ayat. Donc, vous voyez, il y a, y a quatre emplacements. Quatre emplacements ici que je vais remplir avec un jet de dés. Et puis ensuite, on voit qu'au niveau des actions, ben, le fusil-croûte, c'est euh, un plus. Donc il faudra que dans mes dés, ben, il y en aura forcément, tous mes dés feront un plus. Par contre, si je veux utiliser euh, le, le, le pistolet ou, ou la lame, il me faudra des 4 plus. Donc je pourrais aller piocher là-dedans, mais il faudra que ce soit des 4 plus pour pouvoir activer euh, cette capacité-là. Sinon, on voit qu'il a un mouvement de 3. Une défense, il va lancer un dé euh, comme celui-ci. D'accord Et en agilité, euh, il va plutôt lancer euh, des dés triangulaires. On voit qu'au niveau de son arme, elle euh, varie en puissance en fonction de la portée et que euh, par exemple, bah, son fusil à distance de 3, il va lancer euh, ce dé là. Je vous rappelle que si vous faites euh, deux touches, bah, c'est tout simplement un critique. Si vous faites une touche, bah, c'est une touche. Puis si vous faites rien, je vous donne en 1000 ça fait rien. C'est d'une simplicité atroce, Il n'y a pas de calcul mental à faire dans euh, ce Warhammer là. Ensuite, en dessous, vous avez euh, des cartes d'amélioration qu'on verra pendant la partie. Donc allez, je fais mes dés d'activation pour Dayet. Voilà, donc ici les doubles n'ont pas d'importance. Bon, en l'occurrence, j'en ai pas fait. Je mets mon 4, mon 5. Alors, moi, je les mets dans l'ordre de, de, de puissance. Hein. C'est plus lisible pour la carte. Voilà, donc là, je remplis. Je vais faire pareil pour Drake. Alors, 6, 6, 2 et 1. Les 1, c'est pas grave, hein. c'est utile. Ça permet de se déplacer puisque pour vous déplacer, il faut. Également consommer des dés, on va également le faire. Hein. C'est moins bien, par contre, ça fait un peu beaucoup, mais bon, il y aura des dés de destin 5 et 6. Et pour mon robot, je ne peux en lancer que 3, bah, forcément, il y a un peu plus lourd. Ah, bah, c'est cool, je fais 6. Et 4, je sais pas si je vous l'ai dit, mais euh, ici les doubles sont acceptés. Il n'y a, euh, a, euh, a pas de problème de double. Allez, on va définir la timelapse. Donc, pour ça, on a des petites cartes qui sont euh, des cartes d'initiative. Euh, donc, j'ai mes, euh, mes personnages, j'ai mes 4 personnages, et puis, euh, et puis je vais prendre mes, mes hostiles et je vais mélanger tout ça. Alors je vais essayer de mélanger ça comme il faut parce que j'ai l'habitude de mal, mal, mal mélanger. Voilà. Et maintenant, je vais aller définir ma time lapse qui est ici. Donc, le premier à jouer, ce sera UR. Le second, ce sera donc les drones. Après, on aura Esperm. Ensuite, on va trouver le groupe de style Janus et Dyak. Donc, ce que je vais commencer par faire. C'est que, euh, avant, euh, j'ai stratège, lors du premier tour du combat. Alors, je ne vais pas le faire tout de suite, du coup, ça, non. Ça sera premier tour du combat. Avant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la capacité spéciale de Dayek. Donc, Dayak il a une capacité spéciale euh, qui est pisteur. Alors, pisteur, c'est quoi C'est euh, une capacité qui lui permet de se déplacer gratuitement, avant que tout le monde bouge, et d'aller poser un piège. Donc, il se déplace à vitesse 3. Donc, je vais aller 1... 2 et 3, me foutent en embuscade ici puisque vous voyez les traits blancs ce sont des embuscades donc une embuscade ça baisse de 1 le résultat d'une attaque et je vais poser euh, une, un piège, le piège je vais le poser là voilà donc si en fait un ennemi passe ici il va se prendre une touche critique et, euh, et il, va, euh, il va être sonné voilà allez début de tour euh, premier tour lors du premier tour de combat Janus Drake peut effectuer une manœuvre sans dépenser de dés d'activation. Donc qu'est-ce que c'est en fait qu'une manœuvre qu qu Une manœuvre, manœuvre c'est ce qui permet en fait d'influer sur ce qui est ici. Donc je ne suis pas obligé d'utiliser un dé, je ne suis pas obligé de consommer un dé pour faire une action. Et je vais faire en fait, un test d'agilité. Je vais lancer un dé comme celui-ci. Et si je fais euh, un résultat triangle, je vais pouvoir intervertir ma carte avec la carte d'un ennemi qui est proche de moi, donc celui-ci, je pourrais intervertir leur rôle. Et puis si je fais un critique, ben, je vais pouvoir intervertir n'importe quelle carte avec la mienne. Donc on va le faire parce que là ça a du sens. Voilà, je fais un, donc je vais pouvoir intervertir ma carte avec lui. C'est intéressant parce que ça va me permettre euh, de jouer avant. Alors si j'arrive à la bouger, forcément, j'ai pas d'ongle, hein, moi. Je pas, je me les bouffe, je suis, je suis stressé de la vie. Voilà. Donc là, j'effectue une manœuvre. Donc ça, c'est très particulier. C'est une capacité spéciale qu'il a, un hein, stratège. C'est lors du premier tour de combat. Donc je ne pourrais pas euh, le refaire plus tard. Par contre, euh, si je veux le refaire plus tard, bah, il faut que je paye un, un, un pion ici. Donc on a dit que ER025 était le premier à jouer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le déplacer. Donc je vais utiliser un pion de destin pour ça. Parce que en fait, les valeurs de 4 et de 6 qui sont là m'intéressent. Parce qu'elles me permettent de taper beaucoup plus fort. Donc lui, il se déplace à 1, donc je viens ici, et je vais prendre pour cible la zone qui est ici, d'accord Donc je vais prendre mon dé de 4, quand j'utilise un dé de 4 pour attaquer, donc je suis à 1, 2, 3 de distance, 3 de distance, je vais lancer le dé bleu qui est ici, et en utilisant un dé de 4, j'ai le droit d'attaquer deux fois. Ils ont un couvert, donc ils vont diviser par deux les résultats, je vais tirer sur le lance-flamme. Le lance-flamme, je lance une touche, il a le couvert, ça l'annule, je réattaque... Une deuxième fois parce que j'utilisais un D4. cassé. Voilà, une nouvelle touche. Pareil, il a un couvert. Ça le protège. Je réattaque avec le D6. Cette fois-ci, je peux attaquer trois fois. Il couvre. Rien du tout. Critique. Critique, il se prend une touche. Donc là, le lance-flamme se prend une touche. Je réutilise encore un D6 et j'attaque trois fois, rien du tout, rien du tout, décidément, allez, une touche, il a un couvert, donc il annule, là c'est très cher payé, j'ai pas très très bien joué mon tour, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Voilà, UR025 a joué. maintenant c'est au groupe de style 2 de jouer, donc ils sont là, donc on va prendre leur carte, et on va retourner cette carte, et on va lire en fait ce qu'il y a derrière, et on va définir, en fait, ce qu'ils font. Donc, dans quelle situation ils sont Est-ce qu'ils sont cachés Non, ils ne sont pas cachés, hein, parce que on les voit. Est-ce qu'ils sont engagés Non, ils ne sont pas engagés. Par contre, ils sont à couvert, parce qu'ils sont bien dans une case euh, blanche. Ils ne sont pas proches et ils sont pas autres, donc ils sont à couvert. Ils sont à couvert. On va prendre le dé noir, lancer le dé noir. Je fais 1. Donc, à couvert, euh, 1 à 3, ils font un visé. Donc, le visé, à quoi ça correspond le visé, c'est attaquer l'explorateur euh, à portée le plus éloigné et visible. Ah oui. Donc ils vont attaquer l'explorateur à portée le plus éloigné et visible. Et chaque attaque ignore les couverts. Hein. Donc quand vous faites un, un, un visé, vous ignorez les couverts. Donc le plus éloigné et visible, ben, c'est Janus Drake en l'occurrence. Hein. C'est lui le plus éloigné. Euh, ils vont être donc à une distance assez élevé, hein, à 4+, et pour l'instant, ils ont une particularité, eux, c'est que ils ont un niveau d'hostilité qui est de 0, c'est inscrit sur la carte. D'accord Un niveau de menace qui est qui est de 0. Donc, pour attaquer à cette distance-là, il lance un dé euh, blanc comme celui-là. Donc, plutôt de la chance pour Janus. Allez, on y va. Donc, c'est le premier hein, qui attaque. Et il ne fait rien. Je dois, pour activer le deuxième, relancer le dé noir et définir ce qu'il fait. Il est dans les mêmes conditions euh, que son aïeux, par contre il fait 13, donc on va regarder 13, il est toujours à couvert et il va le faire assaillir. Donc assaillir, à quoi ça correspond Donc assaillir, c'est attaquer l'explorateur cette fois-ci le plus proche, à portée et visible, puis attaquer de nouveau l'explorateur le plus proche, à portée et visible, donc il va attaquer deux fois, d'accord Donc ça c'est assez bourrin, donc le plus proche et visible c'est lui, d'accord par contre, il a un couvert, donc il faut quand même le noter. Et donc, à cette distance, mon drone va attaquer avec un dé blanc. Donc, je vais diviser par deux les dégâts. Donc, première attaque, rien du tout. Deuxième attaque, rien du tout non plus. J'ai de la chance. Voilà, au niveau des hostiles, ils sont activés. Maintenant, je vais jouer Esperm. Sperm, il est ici. Je vais consommer un dé de 1 pour me déplacer. Il se déplace à 2. Donc, 1 bon, et puis 2. Je vais le refaire bouger une deuxième fois. Je vais le faire aller ici. 1 1 1 1 1. Je vais rester là. Allez, je vais me mettre là. 1-1. Euh, ouais, je vais rester là. Ouais, c'est bien. Allez, je vais attaquer avec mon dé. Je suis à 1, 2, 3, 4 de portée. Ouais, c'est à 4 de portée, c'est pas bon peut-être plutôt me rapprocher, je vais encore utiliser celui-ci tant pis je ne serai pas à couvert, je voulais rester là pour rester à couvert je vais me rapprocher, là du coup je suis à distance 1, 2, 3 donc à distance 2, 3 avec mon troisième œil, je vais quand même lancer ce dé là donc ça m'intéresse de lancer ce dé là allez, j'attaque une première fois sur le premier drone, alors lui il est à, lui, il est à couvert hein. Faire attention, ça ne touche pas et j'attaque une deuxième fois je fais un critique, c'est ce que je voulais je lui fais touche. Je vais peut-être euh, réfléchir à utiliser euh, un dé de destin. Non, je vais le garder pour les autres. Je vais le garder pour les autres, ça suffit. Voilà, donc là, j'ai fait mon activation. Maintenant, on va jouer Janus. Allez, Janus, hop, on va utiliser un dé. Je vais le mettre là, les dés que j'ai utilisés. On va utiliser un dé pour se déplacer. Janus se déplace à deux. Donc, un, euh, et puis deux. Je peux me mettre là, j'ai le droit. On peut être deux hein, sur, la, sur la même case. Hein. Euh, deux, deux, deux, deux moyens, trois petits et puis un géant. Voilà, je me mets là. Euh, J'ai hum, mon pistolet. Là, je suis à 1, 2, 3 qui va tirer du triangle. Mais bon, ils sont à couvert, c'est chiant ça. Je vais me redéplacer une deuxième fois. Ouais, je vais me redéplacer une deuxième fois. Ah oui, il y a le piège, là. J'ai fait le con de le mettre là. J'ai mis un piège, là. Vous voyez, je peux pas faire je peux pas venir ici, en fait. Ce pas une très, très bonne idée. Euh... Je vais venir. 1 et 2 Et puis, et puis, et puis. Et puis, allez, on va jouer bourrin. Je vais rebouger. Je vais venir ici. Et je vais attaquer ce paquet-là au corps à corps. Donc, je vais faire une pluie de coups. Donc je vais utiliser mon D6 pour faire une pluie de coups et en utilisant mon D6 pour faire une pluie de coups, euh, je vais pouvoir euh, euh, attaquer trois fois euh, avec avec ce dé-là. Allez, c'est parti. Une première fois, rien du tout. Une deuxième fois, rien du tout. Ça devient critique. Une troisième fois, rien du tout. Alors les dés triangles-là, c'est une horreur, ils ne tournent pas. Je vais utiliser un pion de destin pour refaire une attaque. Forcément, vous faites une démo, ça se passe mal. Une touche sur lui, il était blessé, il est mort. Je le retire et je gagne un pion. et Je gagne un pion d'exaltation. Donc ça, c'est très important parce que le pion d'exaltation, ça va me permettre de faire des actions supplémentaires. Je pourrais relancer des dés en en consommant, je pourrais faire des fouilles, je pourrais retourner ma carte en devenant exalté. Et quand je deviens exalté avec ma carte retournée, en fait... Euh, L'avantage, c'est que je suis beaucoup plus puissant. Allez, je continue. J'ai encore deux attaques. Non plus. Allez, une touche. Allez, c'est bien. Il y en a un qui est blessé. On va dire que c'est le grenade. Parce que j'ai plutôt intérêt à le blesser. Voilà. Il me reste... Ah, donc, et ben maintenant, on va les jouer eux. Et là, ça va Là, ça va. Ça, ça va chier pour ma gueule. <rire> là, ça va chier pour ma gueule. Allez. Alors, on va jouer d'abord euh, ben, celui-ci. On les joue tous euh, indépendamment. Hein. Donc, lui, dans quelle situation il est Il est engagé. Donc, de toute façon, c'est très simple. Il est engagé avec Janus. Donc, on va lancer le dé noir. 3. Il va battre en retraite. Ça, c'est fun, ça. Donc, battre en retraite, euh, vous doublez la valeur de mouvement de l'hostile. S'il peut effectuer un mouvement euh, qui se termine dans une case visible d'un explorateur, il le fait. Et s'il ne peut pas, il attaque l'explorateur à portée la, euh, le plus proche et visible. Alors, je double sa valeur de mouvement. Sa valeur de mouvement, elle est de 2, je crois. D'accord De 2. Donc, ça va me faire du 4. Il faudra qu'il reste visible euh, d'un personnage. Hein. Oui. Il faudra qu'il reste visible d'un explorateur. Donc, si je fais 1, 2, 3, 4, si je me mets là, il ne me voit plus. Donc, ça ne marche pas. 1, 2, je peux aller là. 3, 4. Là, euh, il ne me voit plus non plus. 1, 2, 3 et 4. Je vais le mettre là, tout simplement. Et comme ça, il est toujours visible de mes personnages. Et il a fait son mouvement de 4. Donc, c'est bien fait. Allez, on va jouer le porteur de grenade. Donc, lui, il est dans la même situation. Il fait 1. Donc, 1, il est engagé. Lui aussi, il va devoir battre en retraite. Donc, 1, 2, 3. Je ne peux pas faire ça. 1, 1, 2, 3, et puis 4. On va le mettre au même endroit. Voilà. Ben, on retraite aussi. Lui, avec son fusil, il va nous faire du 16. 16, alors lui, quelle est sa situation Il est à couvert. Il n'est pas engagé. Donc, il va assaillir. Donc, on a dit que assaillir, euh, c'était attaquer l'explorateur le plus proche visible, puis l'attaquer de nouveau. Donc, le plus proche, euh, il a le choix entre lui et lui. Euh, étant donné qu'il a le choix, un joueur tiers, je joue tout seul, choisirait euh, Drake. Pourquoi Parce que Drake n'est pas à couvert. Donc, euh, ah oui, faut il faut qu'il emmène son pion de, son pion de, de fatigue, lui. Hein. Enfin, de, de blessure. Donc, lui, il va aller tirer sur Drake et, on l'a dit, il va tirer deux fois. Puisqu'il euh, doit l'assaillir deux fois. Euh, on a dit qu'il était à portée 1-2. Euh, il a un fusil. Donc avec son fusil, il va lancer ce dé euh, mortel. Là, le, le dé triangle. Et vous allez voir que quand c'est eux qui le font, ça marche mieux. Non, il le fait deux fois. Et voilà. Et il me fait évidemment un critique. Très bonne situation. Je vais donc maintenant me défendre. Drake euh, au niveau euh, de la défense a lui aussi un triangle. Donc il va euh, le lancer et puis ben, il, doit faire, il doit faire un critique pour ne pas euh, avoir cette blessure-là. Et ben non, je ne fais rien du tout. Donc je n'arrive pas à diminuer cette attaque. Je me prends un critique. Donc un critique, ça va boucher en fait ma carte ici. Hein, et je vais me retrouver avec un dé en moins la prochaine fois. Et la difficulté d'un critique... À la différence d'une simple blessure, c'est que je ne peux pas la soigner. Alors que si j'avais eu juste une blessure normale, j'aurais pu faire un jet de vitalité pour essayer de me soigner. Allez, euh, on poursuit. Il a joué ces deux fois. Il me reste lui, lui et lui à jouer. On va jouer le sergent. Alors le sergent, il est dans la même situation. Il va lancer son dé. Voilà, il fait 10. Il est à couvert. 10, il fait assaillir, donc il va attaquer Drake également. Il va l'attaquer deux fois. Euh, au niveau des armes, euh, il a un pistolet. Euh, le pistolet, c'est pas le bon dé. Il est à distance 2, il va lancer ce dé-là. Ça tombe bien, voilà, il ne fait rien. Deuxième lancer, il ne fait rien, tant mieux pour moi. Euh, on va ensuite jouer le lance flamme le lance-flamme, euh, il n'est pas couvert, il n'est pas engagé, il n'est pas caché, il n'est pas proche. Il est, si, il est proche. 1, 2, 3. Il est à 2, 3 euh, d'un autre explorateur, donc il est en situation proche. Donc ce que l'on va faire, c'est lancer le dé. Il fait 16. 16. Il va charger le grand mougre. Donc charger. C'est quoi bah, C'est tout simplement, il va se déplacer, hein. charger, c'est se déplacer vers l'explorateur le plus proche, puis attaquer un explorateur adjacent et visible. Si euh, il n'y en a pas, il se déplace deux fois, ouais, mais en l'occurrence, il y en a un, puisqu'il va se déplacer de deux, hein. sa vitesse de déplacement à lui, euh, elle est de deux, il va faire donc un et deux, et il va venir se positionner ici. Donc on voit la situation euh, maintenant, hein, il s'est pas, pas mal rapproché euh, de mon Janus Drake et il va faire donc une attaque au corps à corps. Donc euh, il a euh, le lance-flamme, hein, lance-flamme porté 1, il peut, il va lancer un dé qui fait Bobo. Voilà, c'est parti. Alors il va lancer ce dé là et il ne fait aucune touche. J'ai du bol. Allez, maintenant, c'est à mon... C'est à lui, à lui de jouer, c'est le dernier. Le dernier à activer, donc lui, il est à couvert. Lui, il est à couvert. Hop Il fait un 19. Donc à couvert, 19, il va assaillir. Donc on a dit qu'assaillir, c'était attaquer deux fois le plus proche. Le plus proche, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3... Euh, lalalala, il va donc attaquer Janus parce que Janus il n'a pas de couvert et Je pense que la logique voudrait qu'il qu attaque plutôt celui-ci euh, Il a par contre une arme de mêlée Il est à 3, il va lancer ce dé là, il l'attaque deux fois Rien du tout, et rien du tout, et voilà Donc maintenant euh, je dois jouer euh, Dayak euh, Jarek Donc Dayak Jarek il est juste ici, il est bien, il est tranquille euh, il a euh, son arme qui a porté 2-3, qui est quand même bien utile. Euh, 1, 2, 3, il va pouvoir tirer sur cela, je pense. Que si je vais du milieu au milieu, euh, normalement, je suis pas mal. Euh, ouais, donc euh, je pense que je vais le faire, ou alors je me déplace. Allez, je me déplace. Je vais utiliser ce pion-là. Et je vais venir me déplacer ici. Je vais me déplacer ici, parce que ce qui m'intéresse... Euh, c'est d'utiliser euh, mon euh, pistolet de lame euh, fusillé. Voilà, ça c'est plutôt intéressant. Puisque je lance quand même 2 dés. Donc on va faire ça. Allez, je vais attaquer le sergent. Qui n'a plus de couvert du coup. puisque on est, euh, on est en corps à corps. Donc euh, il n'a plus de couvert. Allez, c'est parti. Boum, un critique. Donc un critique pour lui. Euh, lui, attention, hein, il a 3 il a, euh, hein, en blessure. Euh, un critique, ça correspond à deux. Donc, je le note. Donc Pour ça, hein, j'ai utilisé un pion. Je vais en réutiliser un deuxième. Enfin, un dé. J'en réutilise un deuxième. Je vais le réattaquer, lui. Voilà, très bien. Je le tue. Ça, je suis bien content de m'en être débarrassé. Et je gagne un pion d'exaltation. Et puis, vais fait une dernière attaque que je vais faire sur lui. Celui qui est là une touche, il n'y a pas de couvert, donc il a une blessure, je vous rappelle qu'ils ont deux points de vie. Très bien. Et ben voilà, c'est la fin de mon tour. Alors, à la fin de ce tour, qu'est-ce qui se passe Et bien, très simplement, on va repiocher ici nos dés, nos pions, oh, nos cartes d'initiative. Donc, on va redéfinir nos cartes d'initiative. Voilà. Voilà. Donc, en premier, jouera le groupe 1, puis le groupe 2. Pas cool. Puis, UR 25, puis spermes, puis d'ailleurs, puis Janus. Pas fun. Donc là, euh, c'est un peu le moment de se référer euh, au vaisseau. Euh, il me semble qu'avec Janice Drake, euh, cette action entreprise, vous choisissez un groupe de style. Et pour le tour, on va Là, ce que je peux faire, c'est que je pourrais utiliser en fait la capacité d'appui euh, de son vaisseau pour faire en sorte à relancer les dés donc, des ennemis. Donc je pense que ça, euh, je, le, je le ferai, ça peut être très intéressant euh, de le faire. Ce que je vais d'abord faire, c'est rebalancer tous les dés. Donc on va refaire les dés de destin. Voilà. Donc là, on n'oublie pas. Hein. Tout ce qui est en double, ça va là. Tout ce qui est unique, ça va là. Mais comme j'ai Esperne, eh j'en ai un qui bascule ici. Le dé de blessure, il reste un dé de blessure. Je redéfinis ensuite mes dés pour chacun de mes personnages. Donc 6, 4, 1, 2 ici. Attention, Janus est blessé. Il ne lance plus que 3 dés. 5, 4, un, il aurait pu essayer de se soigner, mais il ne peut pas le faire parce qu'il est blessé. Je lance Espern également. 6, 4, 1, 3. Et puis, je lance mon U. Alors, lui, il fait des super jets. C'est dommage que vous ne voyez pas le deuxième tour parce que ça va défoncer. Voilà. Un truc qui est très, très, très important, c'est que je dois faire une table d'événements. Je dois lancer un jet de table d'événement. Donc là, je fais 1. Donc le 1, ça dit « Tout n'est que poussière. S'il reste au moins un marqueur découverte sur le champ de bataille, en l'occurrence c'est le cas, le chef doit le dé en défausser un. Euh, S'il n'y en a plus, chaque explorateur perd un point d'exaltation. » Donc en l'occurrence, là, je vais devoir défausser un point de découverte. Ça, c'est moche pour moi. Et là maintenant, eh ben, la partie peut recommencer. Alors, elle va recommencer avec une toute petite particularité, c'est que euh, je, vais jouer, euh, je vais jouer comme j'ai joué le premier tour, sauf que à chaque fois que je jouerai un groupe de style, je ferai un jet de renfort. Alors, en l'occurrence, ça tombe bien, puisque c'est les hostiles qui jouent en premier. Est-ce que je fais une manœuvre avec un de mes personnages pour essayer un petit peu de fausser euh, la chose, ben ça je ne pourrais le faire mais que moi euh, je pourrais le faire, je pourrais consommer un dé et tenter de faire une manœuvre pour changer l'ordre euh, dans lequel la timeline euh, a lieu, je ne vais pas le faire mais ce qu'il faut comprendre c'est que normalement là si je joue d'abord le, le, les numéros 1 je peux faire ce qu'on appelle un jet de renfort, je vais faire un jet de renfort donc un jet de renfort c'est avec ce dé là, étant donné qu'il y a eu des morts en fait dans, dans, les, dans, dans cette équipe, ils ont droit à un jet de renfort et uniquement que s'il si y a eu des morts donc pour ça, je lance un dé, je fais deux, je me réfère à la table des renforts, deux, ce sont des petits, et eh bien ils vont récupérer quatre figurines, quatre figurines qui vont venir se positionner, en fait, euh, ici, voilà, dans une des euh, portes de, de, de génération. Donc les renforts vont mettre du temps à arriver, mais euh, voilà, il y a voilà, pas de bol, j'ai du renfort qui va arriver pour le prochain tour. Voilà, c'était un premier tour euh, pour, euh, pour ce Warhammer Quest. J'espère que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Voilà, qu'est-ce qu'on peut penser en fait de ce Warhammer, en tout cas de ce premier tour. Euh, vous l'avez compris, hein, euh, j'aurais pu aller plus loin. J'aurais dû détruire, enfin tuer tout ce que j'avais à tuer autour de moi. Et puis une fois que je les ai tués, il eh ben, y a cette histoire d'événements aléatoires à la fin de la partie. Euh, qui doit permettre de continuer à jouer même s'il n'y a rien en face. Il se passe quand même des choses, il faut rejoindre une porte pour, euh, pour être extrait une fois que je rejoins cette porte et puis que j'ai terminé ce combat ben je retire une nouvelle carte événement ou pas je peux décider d'arrêter la partie là puis de retourner à précipice pour faire valoir mes gains soit de continuer la partie si le dimanche après midi est toujours plus vieux puis que je veux continuer à se faire un maximum à ce moment là je tire un nouvel événement je découvre une nouvelle map ou un nouveau défi et puis, et puis ben, c'est parti pour pour la suite de l'aventure n'oubliez pas tant que vous n'êtes pas retourné à précipice vous ne pouvez pas faire valoir vos gains tant que vous n'êtes pas retourné à précipice vous ne pouvez pas vous soigner non plus en tout cas vos dégâts critiques. Hein. Uniquement les blessures légères, mais les dégâts critiques, il faut retourner à précipice pour faire un jet et vous soigner. Bref, moi, j'ai trouvé le jeu extrêmement intéressant. C'est extrêmement dynamique. Vous avez vu, les jets euh, se résolvent de façon extrêmement simple. Euh, ça va très, très vite, même à plusieurs de toute façon. Moi, j'aime beaucoup les jeux où on peut jouer enfin seul. Euh, je trouve que c'est une bonne option de, de, de, de proposer cette sollicitude-là. Par contre, après, derrière, jouer à 5 et qu'il y a une personne qui active les, les forces obscures, j'y crois pas vraiment, parce que cette personne va vraiment s'ennuyer. Donc, c'est un jeu à 4 et à 4 uniquement. Les figurines sont magnifiques, on y reviendra. Je vous donne rendez-vous pour des Let's Play en live d'ici quelques semaines, le temps que je peigne tout ça.